Legend Legend Kill 4 mm -hmm. mm -hmm. T'as the... effacé mes mots Te dire combien de fois je trouve pas le mot quand je te regarde, je vois qu'un non, Je sais pas comment tu fais pour être toujours aussi belle Ma vie, j'imagine pas sans toi, t'as déjà volé mon cœur Ma chérie donne-moi juste ta main, mets des côtés ta fleur Eh, hey, tu sais, j'admire quand tu danses pour moi Quand tu sautes sur moi Eh, hey, je sais pas ce que tu veux, je te suis, tu me fouilles, mais tu me dis ce que je suis je sais pas ce que tu veux, je te suis, tu me Mais tu me dis ce que je suis Un peu de patience bébé, et bientôt je t'emmène Rapana, mon fano baya yeah, c'est ma yeah yeah. Un peu de patience bébé, et bientôt je t'emmène Rapana, mon fano baya yeah, c'est ma yeah yeah. T'es ma moitié T'es ma moitié T'es mon joli bébé yeah yeah, yeah yeah. T'es ma moitié T'es ma moitié, t'es mon, mon joli bébé. Mon joli, baby. Yeah yeah, yeah yeah. La vérité, c'est que je ai trop aimé, je peux plus changer de page. Qu'as-tu fait Je ressens plus douleur, mon cœur n'a plus la rage. Oulala, là là, sans sens que c'est trop réel, je suis et toi t'es rose. Bébé Lune, t'as de l'empathie pour moi, t'as mieux compris ma vie, je t'emmènerai loin. Loin de tous ces gens qui veulent nous voir briser. Je t'emmènerai loin, loin de tous ces gens qui veulent nous voir briser. Bébé, prends ma main, je suis sérieux. Prends ma main, suis sérieux, je ferai de toi ma chérie. Un peu de patience, bébé, bientôt je j'tomberai, rapana, mon frano ba yassé ma. Yeah yeah yeah yeah. Un peu de patience, bébé, et bientôt je j'tomberai, rapana, mon frano ba c'est ma. Yeah yeah yeah yeah. T'es ma moitié, t'es ma moitié, t'es mon joli bébé. yeah. yeah. T'es ma moitié, t'es ma moitié, t'es mon joli bébé, Yeah yeah yeah yeah. bébé, bébé, bébé, Wader It